Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Ah, je sais pas mais c'est joli hein par contre. Mmh. On vient a un jeu. Oh, mmh, t'as mmh. mmh. ça bon, c'est un jeu. On oh, va bah des pions. Allez. Allez. Tout Tout oh, ah C'est <rire> ça. Euh... Et euh... comment on joue Ça bon, es oui, bon, y est, c'est bon, t'es arrivé Oui, c'est bon, j'y suis. J'espère qu'ils auront vraiment ce qu'il nous faut. Ce qu'on fait, c'est que tu me rappelles quand t'as plus d'infos, d'accord Ok, à plus. Bonjour. Bonjour, et bienvenue à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Je suis bibliothécaire Goudot. En puis-je vous aider J'ai entendu dire que vous aviez un super fond de cartes anciennes. Absolument, oui. Nous avons 5 cartes qui datent du 16e siècle à nos jours. C'est cool, on peut les consulter Bien sûr, on y va. Allez. Pasto est là, à Chambéry. Uh -huh. Et quoi là-bas Et bien, en fait, la carte qu'on a, nous, c'est une copie. Hein Eux, ils ont l'original. voilà. Et elle espère quoi Qu'ils vont lui filer l'original, peut-être Alors ça, tu vois, je ne pense pas. En revanche, vu qu'ils ont l'original, ils ont des être avec du jeu qui vont avec. Mmh. Ah, c'est pas bête, ça. Quelque chose sais Sinon, euh... ça avance Euh... Non Eh ben moi Pascal m'a envoyé un truc super cool. C'est une carte buts! Mmh. Regarde là c'est le à la avec l'histoire de l'arche nommée, les animaux et tout et tout. C'est super cool Alors, je vois pas très bien le rapport. Il y en a pas. Il y a pas de rapport, c'est juste super génial. D'accord. Ben, vas se à de travail Hein Allez Eh hey les gars C'est trop cool ici Ils ont plein de cartes partout Bon, alors, ça y est, ça y est, dis-moi, on, on est bon, on est bon, on a un petit peu comme tout. Il faut absolument que je vous montre. Ils ont une immense carte de l'Afrique, genre sur 63 pages, faite par un mec avec un nom hyper pompeux, genre Richard Régnaud de la Noix de Bici. Mais bon. Il a quand même mis 15 ans à la faire cette carte. 15 ans, vous imaginez euh, Genre, il a mis 15 ans pour traverser toute l'Afrique et en plus toute la dessinée Ah non, mais t'es pas folle Ah non, non, lui il a pas bougé de Paris. Hein. Il a demandé à des géographes, des cartographes, des aventuriers, des explorateurs de faire tout le sale boulot pour lui. Et nous avons aussi toute la correspondance et la documentation qui ont servi à dresser cette carte. Hein. Sinon, les règles. On a les règles. Ah non, non pas encore, j'ai oublié. Mais euh, plus tard, là faut que je vous laisse. Bibliothèque Gargodo a dit qu'il avait encore plein de choses à me montrer. A plus les filles Non, non, non, toi, tu n'oublies pas, tu n'oublies pas le jeu, tu n'oublies... Mmh. Mmh. Je me fais ça à chaque fois. Grave, cool, c'est cartes. On hein? va voir. Mmh. Oh, si joli. Regarde ce volume, ce relief. Ça là, c'est pas du Photoshop. Je reconnais que ça claque. Et ici, c'est le département du Mont Blanc. Mmh. Le dessert. La montagne. La montagne. Oui, ben ça va. Hein. Là, il y a le Mont Blanc. Mmh. Et Pasto, elle est là. Mmh. Mmh. Eh ben, bah, il n'y a pas beaucoup de villes, on s'en va quand même, hein. ils doivent un peu s'embêter. Idiot. La carte date de 1794, c'est normal, il n'y avait pas beaucoup de villes à l'époque. Eh bah, ben, je ne pouvais pas savoir. Hein. Enfin, c'est congénital là quand même. Hein. Il s'agit là d'une carte de la nouvelle néerlande qui date certainement de 1655. Vous pouvez voir ici la Nouvelle-Amsterdam. Eh, mais c'était pas New York, ça Que l'on connaît de nos jours sous le nom de New York. Je le savais. Ah, excusez-moi. Mmh. Ah, mais zut J'ai failli oublier. Mmh. Oui, j'étais là pour une raison précise à la base. Avec mes amis, on a retrouver cette carte qui ressemble à un espèce de jeu de plateau. Peut-être. Vous parlez peut-être du jeu du monde créé par Pierre Duval, le jeu grave personnel du roi en 1645. C'est possible. Je vous y emmène. Allez. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Ah. Tenez, juste là. Après vous. Merci. Oui, c'est exactement celle-là. Vous, vous auriez pas l'air du jeu cette grande salle, c'était la réserve avec, il euh, n'y avait pas beaucoup de lumière, lumière tamisée. tout ça, t'as vu c'était un peu mystérieux, il y avait plein de couloirs avec des livres, des vieux des livres tout anciens et tout, une grande tâche sur laquelle des, des, ah. et des ah. cartes et, euh, et du coup on a regardé ah. Bon Alors, ah, c'est bien bien tout ça, mais euh, du coup le jeu Quel jeu Bah, jeu du... mode de moi, c'est ça Oh ça va, je plaisante ah. euh... Bon, ben, le jeu du monde, en fait, c'est juste un jeu de loi. Ah. Bon, en tout cas, j'ai les règles. Oh. Et Paris est super sympa aujourd'hui. Mais. Bon, en tout cas, franchement, merci les gars. C'était super cool comme voyage. On tourne en rhône quand vous voulez. Ah, ah, super, super. Euh... Allez 5 1, 2, 3, 4, 5. Nouveau-Mexique. Ah. Ah. Qui ira au Mexique il paiera et il restera avec les sauvages jusqu'à ce que quelqu'un le délivre charitablement ou prenons sa place. Eh, je veux pas rester avec les sauvages, moi Ah ben lui, mais pas chouette, c'est de demeurera si bon lui semble pour tendre ses plaisirs en toute liberté ou bien commencera son jeu ne désirait pas de une vie aussi licencieuse que ses habitants Donc... ôtez-moi d'un doute il serait temps de raciste nouveau Mexique. Non, en plus, vous pouvez pas venir me sauver, vous êtes toutes devant moi! Mais c'est à moi, du coup! Moscovie! Ah! Qui ira en Moscovie retourne en Pologne plutôt que de demeurer dans un pays où les hommes témoignent leurs amoureux pas en les frappant? Donc ce jeu est définitivement ma barrière.